Bonjour à tous c'est Mister et Tiger Aujourd'hui je vous propose une nouvelle série Un let's play que je fais en live sur mon cha... Ma chaîne Twitch des bibliothèques Alors la rediffusion en complète sera sur Cross Chronicle Mais si vous voulez suivre l'émission en live C'est sur les bibliothèques Bref, je vous laisse l'émission Mais avant tout je tenais à vous expliquer que Je joue en Nuzlocke euh, Et pas random <rire> Donc le Nuzlocke, c'est quoi Le Nuzlocke, c'est quand Il y a un Pokémon par zone que je peux capturer Donc c'est le premier que je rencontre Sauf si c'est le Pokémon que j'ai déjà. Et ensuite, si un Pokémon meurt, il retourne au PC et puis je ne pourrai plus l'utiliser. Et c'est tout. Voilà, c'était merveilleux. <rire> Bien, j'espère que ça vous plaira. Allez, salut. Bit. <rire> voilà, le premier mot du stream, c'est Bit. Et bonjour, désolé pour l'attente. Euh, oui, bienvenue, bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seco. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Bien sûr, ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous inventer au cours de formidables combats. « Malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets sur les Pokémon. Pour percer les secrets des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu »« T'appelles M.R.T. Oui, c'est bien moi. Ah, mais c'est vrai. Tu es M.R.T. Pardon, c'est vrai. Tu viens d'arriver à Bourgogne, où j'habite, bien sûr. Je m'en souviens maintenant. » Bon, comment te sens-tu ah, hein. Je le bon de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des de Pokémon. Hein. Où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié, bien sûr, bien sûr. Viens me voir, la de Pokémon. Hé, hey, <rire> Voilà. Je sais pas faire les de femmes hein. Un jour, je demanderai à une, une amie à moi de faire les bois de femme. Hein. C'est pas possible autrement. Hé, hein. hey, On est là, mon chou c'est fatigant de voyager avec les meufs dans le Pokémon d'aménagement. Voilà, tu trouves ça comment C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre. Tu trouves pas Alors, Emurté, c'est joli ici, non Les Pokémon d'aménageurs font tout le travail. nettoie tout après, c'est vraiment pratique. T'as chambre est à l'étale. Je vais pas supporter de la faire tout de split. Papa, achetez une nouvelle horloge pour faire ton aménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Oui, c'est la bonne heure. C'est bon. Bon, ce sera plus la bonne heure après. Ta chambre, ta nouvelle chambre te plaît hein Excellent, tout est bien rangé. Ils ont à tes vêtements aussi. Ah là là, je rigole, <rire> j'ai une bonne de malade. Ça va ici. Ça s'appelle peut pas être possible, quoi. Si tu ça, tu pourrais aller me voir et me dire probablement. Ça va pas être possible. <rire> non, je pars à l'aventure. Un peu chiant, donc au départ, il n'y aura pas de chance. Bah, ce jeu est sorti en 2003, si je me trompe pas. Du coup, j'avais un ah, an, soit-il euh... Alors, j'arrête de faire les mères, parce que. Ça mère. Pokémon en pleine santé. On va faire un accent comme ça du sud. Tss. Pokémon en pleine santé. Oh, mais j'ai prêt. Hey, hein Hein Et qui tu es, hein Voilà. Oh, alors... oh, tu es mis Ride Taguère, hein Donc, tu as aménagé aujourd'hui je m'appelle Flora et je vais le comme ça parce que je veux plus A chaque jour je t'ai rencontré Je suis un... Oh. Je suis J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde ont été mes amis J'ai entendu parler de toi Amarté euh, par le professeur J'espère euh, que tu vas Sympathica euh, Qu'on pourra devenir amis C'est un peu bête non Je te connais la peine d'amartir Ah j'ai oublié je devais aller, papa, attraper des Pokémon de travail. Attends, je vais le ok. Je <rire> qui parle comme ça. Attends, je vais le A l'aide De prendre Arco. Voilà. Parce que d'habitude, je prends Gobu. Je vais jamais le choix de facilité. Et le choix, je pense que ceux qui ont suivi le single up random ça. Ouais. Bon, crasse Alors, Arco, c'est quand même le sou... F -f -f -f -f -f -f -f. Le choix de facilité, parce que pareil, hein, lui va avoir des attaques comme pour lui. Des, des attaques qui sont assez faciles. Euh, comment dire faciles en quel sens Qui vont okay, vous aider à la première arène La première arène c'est celle de Roxane. Et ouais, t'as vu, deux connaisseurs. Ouf <rire> Ouf <rire> J'ai suivi les Pokémon dans la ordre de l'herbe, putain, ils ont tous le même ah, accent Ah, c'est pas l'accent du sud, ça, mais c'est l'accent L'action d'une du goal, <rire> je suis un peu raciste. <rire> je sais ce que je fais pour toi. Je vais te remercier. Je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Arco. Voilà, je l'ai eu. Petite ref, voilà. Euh, moi, je vais quand même monter un peu au niveau 5. Enfin, 6. Voilà. Histoire 2 Pour pas que je me fasse gauler sur. Euh... De toute façon, il est pas très dur à hein, son. C'est juste que, en fait, si j'ai tout de suite le. Ah ben bah non, je suis con, elle va avoir plus si feu normalement. Alors, je me souviens que celui, le, le artisan, là, l'artisan. Bonjour, je suis beau, chirang. Bonjour, je travaille à Bougie pour Voilà, le mec est le travailleur. Marxiste C'est vrai que tu en prennes ça comme si c'était une promotionnel promotionnelle. C'est censé être une autre donc c'est bon. Moi, je prends, hein, écoute, un hein... On me donne, je prends. Oh, salut MRT. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau à un Pokémon. Puisqu'on est là, on a qu'à se faire un petit combo. Je vais te montrer ce que c'est d'être dresseur. C'est parti. Alors, la rediff sera sur euh, Cross Team, si vous vous demandez. Voilà. Je suis pardon. Voilà, j'ai fait un test ce matin et ça marche. Allez. Voilà niveau 7, c'est pour ça que j'utilise cette tout à Oh bonjour Alberté. Il paraît que tu as tu Flore. Belle performance, tu as remporté ton premier combat entre Endresser et Averti. Flora, mais dans mes études, depuis bien longtemps Flora a déjà de l'expérience comme brasseur. Ten et Berté, j'ai commandé ça pour mes ma recherches. Mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile le mon. Je sais pas, il commence à faire un petit accent Première zone. Zixoto, c'est bien. Je vais lui faire un écrase face. Puis un volvii peut-être. La limite, ça m'ça montage. Yes, vas-y, euh, c'est pas moi, rugissement, y a pas de souci. Euh, je vais déjà utiliser une Pokéball. Amen, le dieu des Pokéballs. Yes Raposa. Alors, pas un zigzaton s'il te plaît. Ce serait cool. mais ouais, c'est bon, je pourrais pas le refaire pour Pokéball. Vas-y. Yeah. Écoute, on va l'appeler Nagaline. Soigne-moi tout ça des.. Ouais, euh, je vais peut-être d'abord entraîner un peu ma team. Et du coup, bah ça la monter. Et puis après je vais esquiver un peu les dresseurs. Voilà, c'est juste que le premier, je m'en souviens, tu peux pas l'esquive. Voilà, je m'en rappelle. Tu si es un Pokémon, alors tu es officiellement un dresseur Pokémon, tu peux pas refuser mon défi. Alors il y a un Pokémon, voilà je me rappelle, c'était un Zigzaton niveau 5, voilà je me Je m'en rappelais. Niveau, niveau 5, bah écoute. J'ai bonne mémoire. Enfin, vu qu'on est le Ozlock, faut faire attention. Allez. Charge, c'est bon, mon dieu. Allez, putain, c'est long. Il le chaugissement, c'est un peu chiant. Yes. Voilà. Hmm, ah c'est toi, Amérique. Hein. Alors le déménagement est pigné, hein, bien sûr. Et puis je suis plus de te voir que tu as réussi à réussir, mais n'est pas ça, mais moi bon, je vois, tu es avec tes Pokémon. Je pense que tu vas aussi devenir des sœurs, ma sœur, oui, bien sûr. Mmh. ah oui. Euh, s'il vous plaît, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, mais oui, tu peux être timide, euh, Je vais dans ma famille à Vargason. Comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Pokémon en route, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas comment. Mais mmh, oui, bien sûr, je vois. MRT, mmh, mmh, tu vas attendre. Mmh, mmh, bah, avec Timmy et surtout avec la trappe d'un Pokémon sans risque. Tiens, Timmy, je te prête mon Pokémon là. Oh, waouh, cool. Un Pokémon. Mmh, oui, euh, je vais aussi te donner une Pokémon. Les filles. Avec Troile. Tu veux venir avec moi, MRT Vraiment, c'est trop cool. Je parle comme ça parce que j'ai pas de voix. MRT, mmh, les Pokémon sont comme celle-ci, pas vrai Observe-moi et regarde si j'arrive à m'attraper correctement. Waouh. Alors là, je, je regarde. Je ne joue pas, voilà, j'arrête. Je le, la vérité sur les streamers. Allez, ça monte de <rire> Ah oh, non, c'est pas ça. Ça mode Timmy attaque charge. Ça c'est le Zig -zaton qui commande Timmy à. Là c'est chelou. Zig Zaton, zig zig zig zig zig C'est le Zig -zaton qui fait du rap. Yo yo yo yo yo. Malheureusement ça a marché bien sûr. oui, on a bien. Je vais voir votre pokémon là. Merci, merci d'avoir m'accompagné. C'est à vous, vous deux, que j'ai pu attraper mon Pokémon. Là. Je promets de bien m'en occuper. Mmh, ouais, oui. Oh, maman, ah, c'est plus petit. Bah, ouais. Bon, ouais, et maintenant, mmh, si tu veux bien venir pour voir voici mon conseil. Va, bah, à Miroville, de l'autre côté de la ville. Là, il te faudra battre le champion d'Arène. Mmh, ouais, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. J'ai Alors, bah, t'as bien compris, oui, bien sûr, oui. Un sou, je suis aussi un, un champion, et on ne devra pas compter, mais avant, il va falloir que tu augmentes ton niveau bien sûr, bien sûr. Ok, c'est parti, deuxième zone. Y on est là. Oh euh, je prends mon niveau 8. Voilà. Euh, Pokéball, vas-y. Il y a beaucoup de trucs dans cette partie pour l'instant. Hein. Ah, punaise, ça fait chiant. Il faut, faut faire une chaîne là. pic, pic Ah, j'ai oublié Mais je pensais pas que Pic-Pic il a pris une sitôt, tu vois. Moi je pensais qu'il avait charge, genre, un truc comme ça, tu vois. Daisy Hop <rire> Alors je, m att... je, je savais qu'il avait un gros Pokémon, ça je m'en souvenais, euh, parce qu'il est riche, il a une guérison, ça je m'en souvenais aussi, parce qu'il est riche. Et voilà. Toulou Ah, direct. Balignon, ouais. Oh merde, oh, c'est vrai, oh là là Pas très efficace. Voilà mes pic pique normalement ça devrait pas le tuer je pense Pic Pic Voilà Aide ta mère Yes oh je cru que j'allais en perdre un Tode MPA utilisé Oh mon dieu J'ai cru que j'allais crever Ah ma team <rire> Granipium. Alors, on va switch. Raposa... J Raposa... Daisy qui dort... Oh là là Mais c'est quoi ce jeu oh Voilà. Euh, par contre, trois granipio je les fais pas. Hein. Oh faut absolument que je le fasse sur lui. Hein. 8 oh oh oh oh <rire> Il y a beaucoup de chance. Hein. Euh, la sera sur Cross Chronicle. Voilà. Euh, J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, ça me fera toujours plaisir les commentaires, je les lis à chaque fois, restez chez vous. <rire> voilà, c'est le bon fin. salut